J'ai décidé d'écouter euh, mon être le plus profond au-delà du mental rationnel et de suivre cet être profond euh, de ce qui émerge euh, de cet être profond et de faire œuvre à partir de ça. Y a-t-il ensuite une stratégie euh, mental que je peux euh, évoquer difficilement je peux parler du court terme mais pas du long terme voilà ce que je peux dire sur ce que j'ai décidé de moi-même, ma propre évolution, et je vais même dire une œuvre d'art. Ce que j'entends sur l'art en tant que tel, ça veut dire qu'on manifeste une nouvelle réalité. On va la faire en créant une peinture, on va la faire en faisant une, une danse ou un discours politique ou une équation mathématique. Finalement, à chaque fois que l'on produit quelque chose, qu'un artiste produit quelque chose, il produit une œuvre. Et cette œuvre, lorsque des gens la rencontrent, certains vont se sentir sensibles à cette œuvre et vont rencontrer l'univers de cette autre personne, éventuellement une transformation peut se faire, mais par leur propre décision. La posture de l'artiste ne cherche pas à convaincre le monde, euh, à sauver le monde. Il y a vraiment un acte créateur, une impulsion euh, initiale, alors euh, pour certains euh, stressés, tendus, euh, euh, pour d'autres joyeuses, je pense que je me mets dans la, la catégorie des artistes joyeux, le faire dans un style de vie. Ça veut dire en fait une vie intégrale, au sens de Ken Wilber du terme, hein, Ken Wilber, euh, où on parle d'intégrale, ça veut dire euh, euh, toujours mettre ensemble de façon quasiment fractale ou imbriquée euh, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel, si on peut euh, faire cette séparation un peu simpliste, mais ça veut dire qu'une journée euh, typique aura euh, impliqué euh, un entraînement physique, aura impliqué euh, euh, l'écoute euh, de, de, de l'immense euh, tableau de bord émotionnel pour sentir où vont aller les actes justes, les paroles justes, rencontrer euh, beaucoup de gens, parler avec beaucoup de, beaucoup de gens, avancer sur des projets évidemment, donc suivi de projets euh, complexes, voilà, donc il y a bien tout ça. Ouais. Y a-t-il une intention Bien sûr qu'il y a une intention, mais euh, je veux dire, il y a une intention de création d'œuvre. Euh, pas une intention de, euh, de, de sauver le monde, pas une intention que les gens comprennent ci ou ça, pas une intention de changer les gens, etc. Mais bien sûr qu'il y a une intention. À partir du moment où il y a une création, il y a une intention. Ça va avec. Alors donc, mon intention, effectivement, euh, consiste dans toute cette œuvre, cette je, je dirais donc à faire œuvre euh, de moi-même, déjà, en tant qu'être qu humain, euh, ce que j'appelle tisser le fil de soi, vraiment, donc euh, de sentir... Euh, la, la, la force évolutionnaire qui, qui, qui m'anime, donc d'évoluer en tant qu'être humain, et ensuite, par conséquent, ça déboule, ça, ça amène des œuvres, des créations d'œuvres, dont je peux parler, bien entendu, euh, dans lesquelles je, je, je me sens euh, à l'aise et heureux dans cette forme d'expression. Voilà. J'ai pas tellement de stratégie, sinon que de fonctionner un peu comme un hologramme, ça veut dire euh, de me dire, voilà, ce que je peux changer ou faire évoluer en moi-même en tant qu'être humain eh bien, tiens, euh, par miracle, ça, ça, ça produit des choses, mais je ne les ai pas anticipées euh, au départ. Il y a quelque chose d'assez technique, finalement, que d'arriver ensuite à la manifester dans l'horizontale, dans le monde, par des actions, par des créations, hein, des actions créatrices, c'est ce que j'aime dire. Ça se joue sur ensuite un... Euh, un échiquier assez complexe euh, dont je peux parler un petit peu parce que j'ai vu des choses qui, euh, qui émergeaient. Euh, mais voilà, donc il y a beaucoup de, beaucoup de mouvements. A commencer d'ailleurs par du mouvement extérieur puisque je, je voyage beaucoup aux quatre coins du monde. Pour, pour plein de choses, pour donner des conférences, pour rencontrer des dirigeants, pour accompagner des projets, développer de la recherche, euh, des développements, participer à, à des futures technologies, euh, construire la société, la société post-argent, euh, ça, ça me tient fondamentalement à cœur. Donc, dans l'acte créateur, dans l'œuvre, euh, il y a beaucoup beaucoup de, beaucoup de mouvements. Dans ce que je produis dans le monde maintenant, les, les manifestations, eh bien ça fait que je travaille euh, vraiment très concrètement aux technologies post-argent. Ça veut dire, là, on parle de logiciels, on parle de, de start-up, on parle de, de, de protocoles, euh, de nouveaux protocoles. Donc là, il y a des côtés très techniques dans, dans ce, toutes ce, ces créations, ces productions que je fais. Ça a donné lieu à de, de la participation à de l'écriture de, de, de, de code logiciel euh, également. Participer aussi à des, des aventures start-up euh, actuelles, comme euh, Holo euh, ou bien comme Vegan Nation, etc. Ça a contribué aussi justement euh, à beaucoup m'investir dans les valeurs euh, du véganisme euh, que les gens malheureusement confondent avec l'alimentation alors qu'il s'agit en fait de en déclarant qu'on ne va plus faire de exploiter euh, et de faire de mal aux autres êtres vivants de cette planète on passe de, de, de, de prédateurs absolus euh, qui fassent tout à des gens qui prennent soin d'eux moi je préfère prendre soin de la planète ça m'intéresse plus j'ai réalisé que je vivais encore mieux euh, sans manger d'animaux sans les faire souffrir Bon, ben très bien, donc, euh, donc allons-y. Pour moi, ça, ça constitue une, une des réalisations, effectivement. Alors, une autre forme d'expression, effectivement, qui me, qui me passionne et dans laquelle je, je, je m'investis, il s'agit de l'écriture narrative.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 D'explorateur. Ça veut dire d'ouvrir le champ, ce qui fait que voilà, je, euh, pourquoi je rencontre des dirigeants aujourd'hui, pourquoi j'accompagne certaines startups, pourquoi je rencontre beaucoup de grands scientifiques. En, en gros, j'éclaircis le. J'ouvre le champ, j'ouvre le terrain pour, euh, pour tout ça. Mon rôle dans tout ça consiste déjà euh, à.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 peut-être plus essentiellement sur ce que j'appelle l'approche transpersonnelle, le développement transpersonnel. Je m'explique. Le, le développement personnel, ça touche effectivement euh, à ce que souvent les, les bouddhistes, par exemple, disent, voilà, euh, si on veut changer le monde, il faut, faut se changer soi. On l'entend souvent, ça. Mais dans une, souvent une perspective plus de euh, déverrouiller les blocages, les peurs qu'on a, euh, euh, notre petite enfance qui, qui, a, qui a généré ces traumatismes. Il faut le faire, tout ça. Moi, J'ai fait cinq ans d'analyse, j'ai fait beaucoup de cet aspect du développement personnel. Mais le développement transpersonnel, ça touche à lorsqu'on commence à changer des choses en soi qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, faire évoluer la langue qu'on parle. Les langues contiennent des, des archaïsmes, des violences. La, la langue ordinaire que nous parlons les uns les autres, peu importe laquelle, constitue un sédiment de formes de conscience passées, dont certaines tout à fait archaïques aujourd'hui, tout à fait déplacées ou décalées par rapport à ce qu'on veut faire. Même chose pour les codes sociaux, même chose pour l'alimentation, même chose pour les systèmes monétaires qu'on utilise. Et vous voyez, ces exemples que je, que je donne ne touchent pas à mon histoire personnelle, ils touchent, ils touchent à tout le monde. Mais on peut les faire évoluer dans l'être parce que je perpétue le langage, parce que je perpétue les codes sociaux, parce que j'utilise l'argent conventionnel avec tous les défauts et les conséquences que ça peut avoir. Voilà un petit peu le, le choix que j'ai fait. Alors, positif ou pas, je crois que les autres pourront en juger, mais pas moi. Je vis dans un, avec un écosystème d'êtres humains absolument incroyable. Parce que quand on cultive la partie lumineuse de son être, euh, on active la partie lumineuse des autres aussi. Moi, je ne cherche pas, euh, je rentre pas, ni dans, dans la relation amoureuse, ni dans la relation du faire ensemble, etc., je ne m'intéresse pas, je n'active pas, je ne cherche pas la partie d'ombre des autres. Chacun, chacun à la sienne, bien entendu, je ne veux pas rentrer là-dedans. Sauf si on le décide. Euh, tu peux me dire, tiens, Jean-François, j'ai tel truc euh, dans ma vie, j'aimerais bien explorer, peux-tu m'aider, etc. Là, on peut tout à fait en discuter. Mais sinon, je, je vais poser euh, une, une limite assez nette pour rester et dans ma partie lumineuse, pas emmerder les autres avec euh, mon ombre, et faire que ça active aussi la partie lumineuse chez, chez autrui. Alors il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup de parties d'ombre, euh, mais ben voilà, on va rester sur 5% de cette, euh, de cette personne. Je peux parler à tout le monde, je n'ai pas de souci de, de l'étiquette de la personne, à quel clan elle appartient, ce qu'elle a fait, etc. Je peux parler absolument à tout le monde, mais euh, dans, cette, euh, dans cette partie euh, lumineuse. Et ça ça a des conséquences euh, vraiment importantes. Déjà, je vois que ben, quand on, a, on, on attise la partie lumineuse de, de soi et des autres, ben, les autres vont la développer aussi. On, on se sent mieux quand même là-dedans, <rire> en général. Voilà, donc une des autres, une des autres conséquences. Euh, ça peut sembler euh, tout bête, mais euh, un écosystème de gens heureux. Quand on devient heureux soi-même, euh, les gens le deviennent aussi euh, autour de soi. Quand on... On déborde de, de mal-être, euh, de, de, de peur, euh, de ressentiment, de colère. Et euh, eh bien ça, ça fait un effet buvard aussi autour de soi. Donc tout simplement, le fait de devenir une personne assumée, euh, centrée, euh, alignée, et eh bien ça, c est, c est, c est, voilà, il y a plein de gens qui, qui s'en inspirent, qui euh, qui écoutent ça, et tous les jours, quasiment, je reçois euh, d'ici ou là, euh, dans le monde, euh, de manière inattendue, des des mails, euh, des ou sur Facebook, enfin vous savez, les, les réseaux sociaux, des, des messages de gratitude. Et ça, euh, ça fait très très plaisir, vraiment, parce que quand quelqu'un dit ah ben tiens, je sais pas, j'ai vu cette conférence, ça a changé ma vie, ou bien je me souviens de notre dîner euh, il y a trois ans, et voilà ce qui ce qui a changé en moi depuis. Ça fait plaisir, je ne vais pas dire le contraire. Ça fait très très plaisir, donc de contribuer euh, à ce que des êtres humains deviennent plus heureux, plus, plus épanouis, plus créatifs. Euh, ouais, je trouve ça plutôt chouette. Hein. Une très grande efficacité dans ce que je fais. Alors assez déroutante parce qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec les gestions de projets, enfin les... ça, ça suit euh, des chemins euh, que, que le rationnel a du mal à, du mal à comprendre. Il faut aller au-delà. Donc ça suit ce genre, ce genre de choses. Donc, a, mais ça crée une efficacité. Quand je regarde derrière moi, je me dis, tiens, le chemin que j'ai fait, en écoutant euh, mon être imposant un pas en intégrité l'un après l'autre, ça crée des, des, des, des voies de passage absolument incroyables et ça attire des synchronicités, ces, ces fameuses synchronicités, de manière euh, bien plus puissante euh, que si on reste dans le logico-déductif euh, classique. Ça a créé aussi une vie matériellement riche. Quand je dis matériellement, euh, ça veut dire que les richesses matérielles arrivent euh, au bon moment. J'ai enfin, pas d'argent, j'ai pas, pas de réserve, j'ai pas d'économie, euh, j'ai pas, pas de propriété, euh, j'en veux pas, euh, ou alors si j'en ai, ça veut dire que vraiment techniquement, euh, ça aura servi à quelque chose, mais j'ai pas du tout la logique d'accumulation, j'ai la logique des flux. C'est-à-dire que le flux juste de la richesse, j'entends matérielle, euh, où habiter, manger, euh, se déplacer, enfin les, les, les trucs fondamentaux, bah, ça arrive. Ça arrive euh, au bon moment, euh, au bon endroit. Donc voilà encore une autre satisfaction extraordinaire d'avoir laissé s'opérer, par l'expérience, se développer une intelligence des flux. Hein, ça veut dire euh, sentir euh, ce qu'il y a de, de juste, encore une fois, avec qui, comment, et donc ce qui doit arriver pour l'étape suivante, pour euh, créer euh, l'étape d'après, pour se nourrir, pour euh, imaginer, euh, etc., ben, ça arrive au bon moment. Voilà, une immense richesse. Et je sens une mission accomplie, euh, de me sentir content, ouais, mais alors totalement, quoi. <rire> totalement parce que, euh, parce que ça, ça, ça fait de moi un être heureux.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 euh, et au-delà de ça, cette, cette, cette âme. Donc oui, absolument heureux de ce choix. Au plus profond de moi, ça satisfait quoi ça, ça donne une plénitude de l'être, tout simplement. Il s'agit d'un état euh, qui, ont, qui se dissocie finalement relativement des choses extérieures. Alors je ne vais pas dire que si un être cher meurt, euh, tiens, je vais sauter de joie. Euh, le chagrin existe, euh, les, les, les, encore une fois, les remous extérieurs existent, mais il y a une plénitude euh, qui, qui, qui reste et qui transcende le temps et qui transcende la forme. Euh, J'ai la pleine conscience de ma, de ma finitude, de, de, de ma mort euh, un jour. D'ailleurs, ça reste absolument omniprésent. Je pense à la mort quasiment tout le temps. Et donc, ça me rend extrêmement vivant quasiment tout le temps également. Je, je fais partie des, des grands mélancoliques, la mélancolie par rapport à la tristesse. Le mélancolique, il a cette conscience. Lorsqu'il admire la beauté du monde, qu'il s'émerveille, il sait en même temps qu'il y a une fin à tout ça sa propre fin, euh, un jour il n'y aura plus les montagnes magnifiques que l'on regarde, un jour il n'y aura plus ce soleil magnifique qui nous éclaire, donc ça va loin dans le temps, hein. euh, un jour il n'y aura plus toutes ces merveilles que l'on contemple ici et maintenant, donc ça déclenche une forme de mélancolie, euh, voilà, donc de, de, de cette superposition d'une joie extrême, euh, d'un émerveillement extrême, et en même temps d'un chagrin déjà présent avant même que les formes aient pu se, se, se dissoudre. Voilà. Là, il s'agit d'un état, état mélancolique qui me caractérise. Mais au-delà de ça, euh, sachant l'impermanence des choses, ayant cette, cette conscience tellement euh, incrustée, telle, faisant tellement partie de moi, euh, et bien dans cette euh, impermanence, il y a aussi cette euh, chose innommable, euh, qu'on ne, qu ne sait pas nommer, qu'on peut appeler qu l'âme, mais qui se trouve en dehors de tous ces espaces temps, de toutes ces temporalités, de toutes ces formes qui se, qui se transforment et qui contemplent, et qui, euh, et qui là jouit de, cette, de cet état de, de plénitude. On peut parler d'éveil, on peut parler d'état de, de grâce, enfin il y a des, des tas de mots pour le, pour le dire, mais je pense que ces mots-là font assez justice à, cette, à, cette, à un état. Je veux bien préciser les choses, hein. quand, on, quand je parle d'éveil ou de choses comme ça, on parle d'être éveillé, on a tout de suite une sorte de hiérarchie, comme si ces gens-là se trouvaient euh, au-dessus des autres, plus développés, plus ci et ça. Moi j'en parle que dans, que dans, dans un état euh, intérieur, ça ne dit rien d'une notion de qualité euh, par rapport aux autres, aux autres êtres hein, qui peuplent ce monde.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 En fait, je pense que même dans les, dans, dans les phases sombres et difficiles, euh, j'ai quand même pris mon pied. <rire> non, mais même dans des... J'ai connu la dépression, hein, j'ai connu des trucs vraiment durs. Donc je ne peux, euh, peux pas dire qu'au fond du tunnel, euh, c'est un côté si, si génial que ça. Mais après, il y a aussi comment on regarde ces expériences sombres rétrospectivement. Euh, et en tout cas, oui, depuis, euh, depuis pas mal d'années, oui, je, je, je, je prends mon pied, ouais, <rire> si on peut dire ça comme ça, absolument. Cette expérience de sentir que le système et le paradigme dans lequel j'évoluais devenait étouffant. Et pourtant, je co-dirigeais des entreprises, je n'avais pas genre, le, le, le boulot emmerdant, euh, pointé, euh, qui n'a pas de sens, je faisais des choses vraiment, vraiment intéressantes. Mais il y a un moment, ça m'a ça semblé euh, étouffant de, de, de jouer ces, ces règles du jeu-là, donc il y, a, il y a vraiment une, une sortie de, de matrice, et il y en a eu d'autres hein, par la suite, euh, assez radicales. Et je, je l'assume, ce, ce, ce radicalisme. Le terrain de jeu euh, me, suffisait, me, me semblait plus adéquat par rapport à ce que je, je faisais. Donc il y avait quelque chose à libérer. Ça allait aussi, avec ce, ce cheminement d'analyse et de, de choses comme ça, euh, doser mon intelligence. Je n'ai pas de stratégie... Euh, alors, il y en a à court terme, forcément. Je peux parler des choix que je fais sur euh, les prochains mois, mais je n'ai pas, pas de vision à long terme. Il y a quelque chose que j'ai appris euh, d'ailleurs dans les arts martiaux euh, et qui après a, a fini mais vraiment par m'imprégner euh, au plus profond, puis après par les pratiques spirituelles. Euh, à savoir que si je pose ici et maintenant l'acte juste, le geste juste, quand je dis juste, ça veut dire joyeux, ça veut dire euh, connecté à, à tout, tout, toutes mes formes sensorielles que je peux avoir, d'émotions, de, de, de, de perceptions euh, biologiques, etc. Euh, de toute l'expérience aussi acquise euh, par la vie. Donc si, si j'écoute tout ce, cet immense monde de signaux, euh, je peux poser un acte juste ici et maintenant. Et un acte juste après un autre, après un autre, après un autre, un pas juste, et un autre, et un autre, et un autre, amène dans des, dans des espaces, dans des expériences, que jamais j'aurais pu atteindre si j'avais posé une stratégie. Si mentalement, j'avais décidé euh, de quelque chose. J'entends sur le, sur le long terme. Ça, ça touche aussi à ce que j'appelle l'expérience le, transrationnelle. Ça veut dire, allez... Au-delà du rationnel, hein, je fais bien la différence avec irrationnel, là on, est, on exclut ratio, raison. Hein. Transrationnel, il y a toujours la raison, il y a toujours un raisonnement à faire, il y a toujours du logico-déductif à mettre en place, donc je peux parler de ce que je vais faire le mois prochain et pourquoi, il n'y a aucun doute là-dessus. Je commence à déjà à avoir du mal <coughs> à parler de ce que je vais faire dans, dans trois mois, alors là dans un an, euh, <rire> j'ose même pas en parler parce que je n'en ai pas la moindre idée. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Il y a forcément des choix, euh, je pense que là ça devient, euh, on peut toujours discuter, où il y a le choix, où il y a la liberté, pas la liberté, où il y a euh, euh, volonté de... J'en je, sais pas grand-chose finalement, je, je crois que je, voilà, je me laisse euh, porter par cette, euh, cette, cette, cette joie, cette, euh, cet être euh, ultime qui sait. Pas mentalement, euh, on peut toujours justifier a posteriori les choses mentalement, trouver les bons arguments qui légitiment les actes qu'on a, qu a posés. J'essaie de garder une posture honnête et de, de, de sentir que les choses émergent d'une connaissance, presque je pourrais dire d'une sorte d'omniscience, de l'être, euh, et voilà, qui m'amène à, à faire des choix au quotidien, et puis effectivement toujours utiliser le mental rationnel, le logico-déductif, le rationnel, donc de parler de décision, donc de parler d'acte, mais ça reste quand même sur des, sur des échelles de temps assez courtes. Alors une expérience spirituelle du 21e siècle, oui, certainement. Euh, non religieuse, en tout cas pas inscrite euh, dans les formes exot euh, exotériques, c'est-à-dire externes euh, des, des religions. En même temps, je peux me retrouver dans quasiment tout le bagage ésotérique euh, des, des religions. Je me sens autant à l'aise à... Hein une cérémonie de peuple premier, euh, de chamanisme d'ayahuasca, que euh, de faire zazen, euh, que euh, de, de comprendre et de toucher la mystique chrétienne, etc. Toutes ces choses-là, euh, ou, ou la cabale... Ou, enfin, donc, il y a tellement de, de, de merveilles déjà, déjà existantes qu'on peut, qu peut intégrer. Donc, sur, la, sur cette notion de syncrétisme, euh, oui, il y a quelque chose de l'ordre du 21e du, du siècle, d'autant plus que, quand je parle notamment du développement transpersonnel, les, les traditions spirituelles ont plutôt apporté, je, je le répète, le développement personnel, mais peu le transpersonnel. Comment pouvaient-elles connaître des choses comme euh, l'effet Pareto Alors, un truc très trivial, ça veut dire comment la, la monnaie... Euh, l'argent se concentre dans les mains de quelques-uns, euh, donc un phénomène purement physique qui n'a rien à voir avec l'avarice. Hein, l'argent attire l'argent qui attire l'argent qui attire l'argent, et donc ça désertifie ici. Voilà, ça s'appelle effet Pareto. Je pourrais le détailler, j'ai fait plein de conférences là-dessus. Comprendre ces mécanismes-là, euh, ben les traditions spirituelles ne l'ont pas fait de même qu'elles n'ont pas abordé la question des neurosciences et de voir comment des structures de langage des structures sémantiques influent notre, notre, notre conscience etc. donc il y a des objets collectifs comme ça maintenant qu'on peut commencer à toucher que les traditions spirituelles avaient du mal à voir même si elles les pressentaient elles ont eu des postures par rapport à la langue elles ont eu des postures par rapport à l'argent elles ont eu des postures par rapport aux codes sociaux elles ont créé des univers plutôt séparés des ashrams des monastères, des lieux spirituels où on joue des règles du jeu différentes et les jouant, eh bien tiens d'autres formes de conscience émergent. Elles l'ont fait, mais elles n'ont pas abordé ça comme je pense on peut l'aborder aujourd'hui dans le XXIe siècle et ça touche à une grande partie de mes recherches aujourd'hui cette notion de développement transpersonnel J'ai rencontré euh, un certain nombre de difficultés, déjà par le fait euh, de devenir un adolescent rebelle, euh, à la fois en recherche, et puis un jeune adulte rebelle. Je pense que mon adolescence, j'ai dû l'arrêter à peu près après 30 ans. <rire> voilà, il faut assumer. <rire> euh, ça veut dire que j'ai touché à plein de choses, j'ai eu une vie euh, que d'aucuns pourraient euh, trouver de décousue. Moi, je me retrouve beaucoup dans le, le personnage de Candide, de Voltaire. Ça veut dire cet être qui, qui cherche la vérité. Euh, partout, donc extérieurement dans le monde, il fait des tas de conneries, il provoque des catastrophes. J'ai fait plein de conneries, j'ai provoqué plein de catastrophes euh, pour moi-même, pour les autres. Ça a notamment euh, donné deux passages par la case prison, quand même. Donc, euh, j'ai passé en tout à peu près euh, presque deux ans euh, en tôle. J'ai rencontré ma misère, euh, la plus profonde, la misère déjà la plus profonde, dont la mienne. Euh, j'ai eu aussi des éveils spirituels euh, dont, je, dont, dont, dont je pourrais parler, qui font partie d'ailleurs de ces, de ces étapes. Mais voilà, par exemple, ça, ça représente quand même... Euh, quelques, dans, dans, dans tout ce que j'ai fait, il y avait de toute façon une recherche. Euh, j'ai fait plein de boulots différents, j'ai fait des arts martiaux à fond, j'ai fait boulot de cascadeur pendant, pendant plusieurs années, j'ai bossé dans des tas d'entreprises, j'ai eu bourlingué euh, euh, dans le monde, etc. J'ai vécu dans les rues, euh... donc j'ai scanné finalement plein de choses et j'ai soumis mon être à plein de situations humaines différentes. J'ai rencontré mon humanité et mon inhumanité également. Donc il y avait quelque chose, et ça j'en avais conscience petit, euh, je l'avais même formulé assez, assez clairement, besoin de m'encanailler, de, de, de sortir un petit peu aussi d'un milieu parfois un peu aseptisé, dans ses, ses façons de penser, de voir le monde un milieu assez aisé, euh, très riche sur le plan de, de toute l'éducation, j'ai le, les moyens matériels pour ça, aimant également, mais... Euh, euh, en même temps, avec ses, des aspects étouffants, euh, et voilà, moi j'avais besoin d'aller dans le dans le monde. Donc, donc ça a donné lieu à plein de, de, de cabrioles, de, de coups euh, durs euh, parfois, euh, et de toucher le fond. Mais ça, ça constitue mon chemin. Et je veux surtout pas dire qu'il faut passer par des, des trucs extrêmes pour euh, pour y arriver. Moi, je vois des gens qui font des bascules, et ça se passe euh, en douceur, très bien. Je veux dire, il peut y avoir des intensités émotionnelles fortes. Mais euh, ils n'ont pas besoin d'aller en tôle. <rire> ils n'ont pas besoin nécessairement je sais pas, de divorcer ou de, ou de se retrouver euh, à la rue. Moi, ça a constitué euh, mon chemin à moi. Je sais pourquoi, je peux l'expliquer. Le, euh, euh, tout se met en place aujourd'hui. J'ai un narratif cohérent de moi-même sur, euh, sur ce chemin. Et je pense que chacun, euh, petit à petit, construit ce, ce, ce narratif et, et voit la cohérence des choses. Mais elles peuvent avoir des, des intensités très, très différentes pour chacun. Je fais le constat que tous les gens qui vont dans ce sens, euh, qui, qui engagent cette direction-là vers leur être profond, vers leur âme, euh, ensuite disent la même chose, peu importe les cultures, les, les niveaux d'éducation, euh, d'où ils viennent, quels ont. il euh, y a quand même quelque chose d'universel tout être humain qui va vers son individuation, ça veut dire la connexion entre l'être et le faire, et que cet être profond euh, va devenir un peu le capitaine à bord, euh, plutôt que les injonctions culturelles, religieuses, parentales, familiales, euh, toutes les idéologies, les doxas qu'on peut trouver. Lorsque les gens se libèrent de, de tout ça, on rencontre des êtres, euh, des êtres heureux et extrêmement créatifs, euh, de, de toutes les façons possibles. Hein. Moi, je souhaite à tout être humain de sentir que quoi qu'il fasse, il crée. Qu'il fasse son jardin, son petit bout de jardin, euh, qu'il élève ses enfants euh, d'une façon créatrice, pas mécanique, euh, pas euh, anxiogène, euh, peu importe ce qu'on fait, mais lorsqu'on se sent créateur, euh, déjà on crée sa propre réalité, on crée son propre narratif, on sort des dynamiques de victimisation, des logiques, euh, des dialectiques de victimisation, et puis tiens, euh, ben oui, mais ça active aussi la même chose chez les, chez les autres, on se relie, à ce type de passerelle-là. Tout être humain, euh, je pense, se met à prendre son pied quand il sent qu'il peut créer et qu'il peut donner. En fait, on retrouve euh, les, les, les valeurs primaires hein, du beau, du bon, du vrai. Euh, le beau, ça se ramène au « jeu, ça veut dire euh, « je, je libère mon être créateur hein. ». Euh, donc le beau, pas au sens des canons esthétiques du terme, mais euh, de la création. On veut créer quelque chose de beau, toujours. Un enfant de deux ans, même quand euh, il n'a pas encore euh, reçu l'imprégnation culturelle de, de son milieu, il va essayer de créer quelque chose de beau à ses yeux. Hein. Voilà, donc cette impulsion du beau, on l'a tous. Ça se ramène au jeu. Le bon, ça veut dire que me dit l'autre. Il me renvoie quoi sur mes manifestations. Et quand je dis l'autre, ça, ça touche autant à mon voisin de palier, mes amis, euh, mon amoureuse, euh, que l'écosystème dehors. Chacun a son langage, pardon, ça, chacun a son langage pour le, pour le dire. Et puis le vrai. Euh, le vrai, ça veut dire le principe de réalité, le ça, la troisième personne. Donc, euh, je, je rêve ou je transforme vraiment des choses dans la matière euh, je monte une start-up, je rêve, euh, ou alors j'ai intégré euh, l'époque dans laquelle je vis, les données économiques, euh, les lois, euh, les humains tels qu'ils existent. Je taille un morceau de marbre pour faire une statue, j'ai vraiment appris la physique du, du marbre, sa dureté, j'ai appris les instruments, etc. Donc je peux transformer et me transformer moi à partir du moment où je m'ancre dans ce fameux principe de réalité, ça veut dire dans la physique du monde telle qu'elle existe aujourd'hui, à mon époque, dans ma forme d'être. Ce que j'ai toujours envie de partager, euh, de, de dire aux gens, mais suivez cet être profond. Il vous indique des choses, vous l'avez déjà. Il faut juste un petit peu de pratique pour apprendre à discriminer cette petite voix au milieu de tas d'autres. Parce qu'il y a des injonctions, il y a des peurs, il y a des croyances, euh, il y a la religion, il y a, il y a la, la culture, il y a plein de choses. Il y a des habitudes aussi, voilà. Donc le mental, notamment, intervient toujours pour challenger cette petite voix. Je prends un, un cas typique, quelqu'un qui a une vie, on va dire ordinaire, standard, etc., qui... et puis une petite voix qui dit, mais oh, moi, le théâtre, oh, mon Dieu, ce que ça me fait kiffer, oh, j'aurais tellement envie de faire du théâtre, et quand la personne en parle, il y a quelque chose qui s'allume, se... qui ouais, mais sauf que cette personne a un boulot standard, elle a fait des études parce qu'elle a envie de le faire, alors elle n'a pas forcément une vie atroce, elle a construit une vie, peut-être mariée avec des enfants, un crédit, enfin, le truc classique, voilà, mais moi, je vais faire du théâtre, bon. Ouais, mais si je fais du théâtre, euh, je sais pas, ma compagne va me quitter, euh, je vais me retrouver endetté, euh, que vont penser euh, mes enfants, va que je quitte mon boulot, etc. Donc le mental, il raisonne tout à fait justement. Il a raison le mental. Ce qu'il ne sait pas faire le mental, il ne sait pas, euh, il sent pas que lorsqu'une personne s'aligne sur son rêve intérieur, sur ce qu'il a, ce qu'il a fait saliver de la, de la vie. Eh bien, elle, il va commencer à émaner des tas de choses d'elle. Le jour où elle décide, allez j'y vais, j'y vais. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais. Je vais faire du théâtre, je vais changer ma vie, je vais, je vais monter sur scène, faire des trucs géniaux, je vais m'éclater. Bon. Euh, et bien déjà, il y a quelque chose qui se transforme énergétiquement. Et puis peut-être que le, ce jour-là, elle monte dans le train ou dans le bus et, et je ne sais pas, tellement habitée par son truc, elle s'assoit là et pas là, ou reste debout ici, ou se lève à telle heure de la journée plutôt que telle autre heure. Et donc déjà, ça change tout toute la course de sa vie, euh, tout le chemin de, de, de, de sa vie. Et donc elle va rencontrer telle personne et pas telle autre. Elle va commencer à -être regarder sur Internet des choses qu'elle n'a pas vues avant et des synchronicités vont commencer à se mettre en place. Et donc elle active, Je commence à activer le moteur à synchronicité. Et plus cette personne s'aligne avec son rêve, et plus elle va pouvoir parler de son expérience et dire « Waouh, il y a telle rencontre qui a eu lieu, il y a euh, telle chose que j'ai apprise, je ne savais pas, etc. » En fait, une ligne de synchronicité qui va, se, qui va se mettre en place. Tout le monde dit ça. Tous les gens qui se lancent, qui osent leur être, euh, peu importe ce qu'ils vont faire, ça n'a même rien de moral. Il y a des gens qui peuvent dire « Bon, mais maintenant, mon rêve, je vais devenir un, un bandit de grand chemin et aller braquer des banques. »« Mais fais-le, mon gars. »« Je veux dire, tu as ta place dans l'univers aussi. »« Il y a des expériences qui vont se, qui vont se, se vivre. Euh, »« Fais-le. Euh, » Voilà. Donc voilà c est, c est, je, je connais personne qui a regretté ça on va se prendre des bûches et des gamelles ouais euh, y a-t-il des risques ouais peut-on y rester oui peut-on se retrouver à la rue oui euh, la vie l'écosystème humain qu'on a va-t-il changer avec des ruptures euh, parfois violentes et douloureuses ouais certainement voilà faut le savoir mais ça il s'agit euh, du ticket de passage il s'agit pas du style de vie qu'on va avoir il s'agit d'une transition donc parfois les transitions effectivement on peut se cogner mais je connais personne qui a regretté ça Alors oui, il y a cette question de, de en bon français, ce qu'on appelle le « shadow work » ou le, le travail de l'ombre. Euh, absolument indispensable. Absolument indispensable. En fait, il y a souvent un peu de romantisme dans, que j'entends dans le, dans le cheminement spirituel, où on parle par exemple d'élévation. C'est-à-dire, on parle du point de conscience comme quelque chose qui s'élève et qui prend de plus en plus de hauteur, donc qui peut couvrir de plus en plus de terrain sur la réalité. En fait, si on doit rester dans une notion un peu spatiale de la conscience, la conscience, ça s'étend, ça, ça fait comme une, une bulle qui devient de plus en plus grande. Ça veut dire qu'elle va aussi visiter les enfers. L'éveil de la conscience veut dire aller visiter toute la part d'ombre personnelle et transpersonnelle que l'on porte. Euh, pourquoi Parce que tant que l'ombre reste, il en restera toujours, mais mon Dieu, qu'il y, <rire> y a des grottes qu'on peut aller visiter, on va mettre la lumière, et on va voir les fameux monstres qui se trouvent euh, là-dedans, les injonctions, les trouilles abyssales, les euh, schémas comportementaux acquis dans l'enfance qu'on a intériorisés, on ne sait même plus qu'on les fait, euh, les injonctions transgénérationnelles, les peurs transgénérationnelles, même les peurs d'espèces, etc. Il y a tellement de choses à aller voir. Et une fois qu'on les a vues, euh, eh bien, ça devient nos alliés. Euh, ça ne veut pas dire que tout disparaît, euh, pas du tout. Euh, on chasse pas forcément les, les monstres, etc. Mais ça peut devenir des, de, de précieux amis. Euh, on peut chevaucher les dragons. Hein. Voilà, donc, euh, ouais, il faut faire ce, ce travail de l'ombre. Je dirais même, encore une fois, un double travail, un travail personnel, encore une fois. Quelles ombres j'ai moi-même, quelle euh, trouille abyssale je peux avoir moi-même, quelles formes euh, de, de réponse vitale et agressive euh, sommeillent en moi euh, qui peuvent s'activer si euh, on appuie sur les bons boutons. Mon Dieu, tant que je les connais pas... Je reste quelqu'un de potentiellement euh, dangereux et mortifère pour moi-même et pour les autres. Donc autant les connaître. Euh, et on n'a jamais fait le tour. Mais enfin, il y a quand même un sacré boulot qu'on peut faire. Après, on continue, mais on va gratter euh, plus dans les, dans les coins que d'ouvrir la, la, la grande grotte. Quoi. La grande grotte, on, on, ouvre. on ouvre une sorte de boîte de Pandore, en fait. Il y a aussi le travail de l'ombre, peut-être plus difficile encore, transpersonnel, une fois de plus. Je le vois par exemple dans, les, dans toute la pratique martiale que je, je fais, des arts martiaux. On apprend quoi On apprend quand même le combat, on apprend euh, des techniques de mort. Euh, on apprend... Euh, donc pourquoi apprendre ces choses-là Parce que ça veut dire qu'on apprend les formes de la violence comment elles existent dans le monde. Et je ne parle pas du tout des arts martiaux à la façon euh, Bruce Lee ou, ou cinéma. Les, les arts martiaux, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on nous présente euh, au, au cinéma. Ça se joue notamment dans du postural intérieur, qui va se trouver dans du postural euh, extérieur, et dans des décisions qui vont s'activer dans la microseconde, euh, dans quelque chose de rapide. Mais en même temps, à l'intérieur de soi, on a l'impression d'une certaine lenteur qui se, qui se passe, comme tout, si tout se passait euh, au ralenti. Donc pour moi, euh, tu vois, je me considère euh, comme quelqu'un de profondément versé dans la non-violence, dans, dans le ahimsa, hein, donc cet, cet état de, de paix intérieure, mais je peux d'autant le faire que je, je connais, je rencontre et je cultive la connaissance de la violence. J'essaie d'aller toujours rencontrer le monstre et euh, personnel qui peut toujours exister euh, tapis quelque part, mais aussi transpersonnel ou impersonnel qui, euh, qui existe euh, ailleurs. Par exemple, euh, après la, après la prison, euh, j'avais peur de moi-même, j'avais peur de par ma colère, j'avais une colère énorme, accumulée, amplifiée, etc. Voilà mon la colère. La colère, ça veut dire que ça, peut, ça pouvait à l'époque se, se transformer en quelque chose d'explosif. Euh, tu ne pas dans un restaurant euh, aux gens. Euh, J'avais du mal à rentrer dans un cinéma. Les, enfin, je, je devenais même quasiment euh, agoraphobe. Pourquoi Parce que ayant eu des des périodes euh, en tôle sachant pas si j'allais euh, devoir me, euh, enfin, vraiment euh, survivre quoi. Euh, à un moment, il y a par exemple un, un contrat sur moi. Euh, bon, ça veut dire qu'on sait pas pendant deux mois si on va vivre l'heure qui suit. Euh, donc, on acquiert des réflexes comme ça de de, de tout regarder et puis on sort. Oui, mais on ne les perd pas. Sommeil ultra léger, euh, vigilance euh, permanente, c'est quelque chose qui s'installe. Qui bon, aujourd'hui, euh, ça n'existe pas, mais ça n'existe plus, mais j'ai transformé ma colère euh, toujours présente, c'est-à-dire ce truc qui fait réagir qui, oh, en, en création. C'est-à-dire <rire> tout de suite, ça enquille sur quelque chose, de, sur quelque chose de, de créatif. Je peux la regarder et tout de suite la transmuter dans quelque chose qui va s'avérer créatif, qui va s'avérer bienveillant. Et avec plaisir, pas par, pas par une injonction morale de « il faut », etc. Et d'ailleurs, euh, j'ai rien contre la colère. Souvent, il euh, y, y a un petit peu le, le spirituellement correct qui dit « il faut désactiver les colères », etc. Non, il y a des colères fantastiques à avoir. Euh, les émotions, de toute façon, peu importe lesquelles, y compris les émotions les plus vitales, euh, il ne s'agit pas de les censurer, il s'agit de savoir ce qu'on va faire avec. Donc il y a quelque chose de premier euh, pour, pour d'autres personnes, ça va se jouer dans l'angoisse par exemple. Il y a des gens qui n'ont pas la colère, donc quelque chose qui sort sur l'extérieur, mais qui va aller plutôt vers l'intérieur et donc créer de l'angoisse et de l'autodestruction. Mais même chose, toutes ces émotions premières et primitives, euh, qui, qui peuvent constituer des monstres extrêmement sophistiqués. Moi, je vois des, des figures politiques, par exemple, où, euh, qui, qui, qui fonctionnent sur la, sur la colère, mais dans, dans une colère destructrice, et, et qui devient très sophistiquée, très élaborée, dans un discours intellectuel euh, élaboré. Euh, voilà, mais ça, voilà, il s'agit d'arriver à, à en faire quelque chose notre allié. Je pense euh, avoir pas trop mal réussi, et en même temps, il faut, faut rester modeste. Il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a toujours une, une limite. Euh, on ne sait pas l'être qu'on peut devenir, euh, au bout d'un certain temps, si certaines souffrances euh, s'activent ou se mettent en place. Ça reste toujours difficile de trouver la genèse, euh, parce que je peux, je peux quasiment remonter à mes, mes origines. J'ai un souvenir de moi-même, de ma conscience. Euh, Dès le début je me souviens de l'âge d'un an, je me souviens tout petit par exemple cette peur que j'avais de grandir parce que je voyais les adultes comme éteints, comme endormis. J'avais l'impression que oui ils vivaient, ils avaient leur boulot, je voyais mes parents, les grands, tout ça, qui semblait suivre une sorte de film un petit peu comme hypnotisé par quelque chose. Et donc cette conscience de l'être, je l'ai dès le départ. Euh, tout petit, sans avoir les mots. Donc euh, petit, on a l'expérience directe de ça, une sorte d'intensité de soi, totale. Euh, et, qui, et, et je voyais grandir, ça voulait dire euh, que, que j'allais m'endormir à mon tour. aussi Ça voulait dire ça. Donc voilà, je peux remonter, euh, remonter jusqu'à là, mais à ce moment-là, il n'y a, a pas de, de décision. Ou du moins, il y en a une, quand même. Parce que euh, j'ai fait un serment, là je dis un truc très intime, mais euh, essentiel, j'ai fait un serment euh, à, mon, à mon doudou, <rire> un lapin euh, du reste, que j'ai toujours. Euh, que oui, j'allais grandir et m'endormir, mais qu'un jour je me réveillerais. Et j'ai tenu ce serment. Euh, plus tard, en, en analyse, j'ai retrouvé ce, ce moment. Euh, et reconnecter à ce serment. Alors, il y a eu des étapes, euh, des étapes. Avant, il y a eu des étapes d'éveil, il y a eu plein de choses. Mais ce serment-là, euh, je l'ai retrouvé.